Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, j'ai vu la tête rayonnante d'une jeune femme au dos de ce camion Croque-la-Vie. J'avais envie de découvrir où elle bossait, découvrir son quotidien. J'ai rendez-vous avec elle. Bonjour Laetitia Coucou Magda Je suis ravie de t'accueillir à oh, Croque-la-Vie. C'est moi, moi. C'est toi qu'on voit sur ce camion qui est si Je t'ai ramé ma, mon petit produit phare, wow. la vie, une petite crème choco. Tu fabriques ça ici Je fabrique ça ici. Moi je suis obligée de goûter. Mmh, c'est délicieux, tu vas me montrer comment on fabrique tout ça. Hein Pas de problème. Allez, c'est parti. Allez. Alors avant de te montrer mon univers, on va aller changer. D accord, D accord. Mais se changer. D'accord, il faut se mettre en tenue. Il faut se mettre en tenue. Tu fais quoi toi Magda ici Alors moi je, je suis arrivée en 2017. Et j'étais en, en resto collective, et là, depuis un mois, je fais les petits pots. Donc, il y a un peu deux services deux Il y a plus deux plus. services. Restauration collective, en gros, bah, vous livrez euh, les micro-crèches, c'est ça micro -crèches, Les micro-crèches, les, les grandes crèches aussi. Et, euh, et en fait, les petits pots, c'est réservé aux parents dont les enfants sont en crèche, ils ah. peuvent les acheter. Et y a, on a également un partenariat avec euh, les magasins Biocop. Donc, tu as démarré euh, en restauration collective, ouais. là où on va En tant qu'employée polyvalente. Le, voilà, et tu es toujours polyvalente, maintenant, pour les petits pots Alors, pour les petits pots, ouais. on fait euh, tout de A à Z. De, de la sortie des légumes, la cuisson, le refroidissement, euh, la pasteurisation, euh, on remplit les petits pots. Moi j'ai une machine où je les capsule et après ensuite on met des étiquettes. On prépare cool. les bons de, voilà. de commande. on met dans les caisses. C'est chouette, tu t'ennuies ouais, ouais. Non, non, c'est génial, ouais. Tu voulais me montrer ce que tu faisais au départ, ouais. donc il y a 5 ans, c'est ça que je faisais au départ, ouais. Jusqu'à il y a encore un mois. Bon, tu me mets direct au travail. C'est hein, ça, c'est ça. On perd pas de temps, ça. Vie, hein. Bon, parle-moi un petit peu de ce mix de carottes, il a été préparé ici Il a été préparé ici ce matin. Donc c'est juste de la carotte et de l'eau, avec de l'huile, un peu d'huile. Des carottes bio au départ des carottes bio au départ, fraîches. Des producteurs qui viennent Locaux, Locaux. Des... Ouais. Bon, croque la vie, ça existe depuis combien de temps euh, croque la vie, ça existe depuis dix euh, ans. Et là, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui Alors en tout, on est une trentaine. Toi, tu avais fait quoi avant d'arriver ici Alors moi, j'ai fait plein de choses avant d'atteindre la cuisine. J'ai travaillé, j'ai gardé des enfants quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant dix ans. Après, j'ai voulu changer. Je suis partie en cuisine, donc j'ai fait une formation cuisine euh, restauration. Puis un jour, j'ai postulé ici et, et voilà, ça fait cinq ans. Cinq euh, ans. Ouais. Ça l'a passionné. Ouais, c'est hein. ça. Ouais. Je changerai pour rien au monde mon travail. Ah ouais, ouais. Une bonne ambiance, oui. Bah C'est 50% aussi pour ça, ouais. du reste. 4-5. il t'en manque, manque une et tu peux commencer et après, à thermosceller. Je, je vais bosser là. C'est ça. Je vais essayer. Tu vas thermosceller. Je vais Donc, ça, ça s'appelle une matrice. Donc, tu as toutes les tailles ici. Ouais. Ah, oui, d'accord. Donc, ensuite, tu vérifies que ton film, il soit là. Il est bien là Ouais il est là. Il faut des bons yeux. Hein. Ouais. <rire> voilà. Vas-y, bon, jusqu'au bout. Là, c'est bon, tu peux sortir. Et là, tu colles tes étiquettes. Tu mets les six premières. Et après, ça part en livraison. Et après, après ça part Et en livraison. c'est vous qui gérez aussi euh, la livraison Il y a 14 livreurs. Vous maîtrisez toute la chaîne, quoi. Ouais. Donc là, toi, tu fais plus vraiment ça. Non. La nouveauté, c'est les, les petits pots. C'est les petits pots, On fait 14 recettes par semaine. Donc, on en fait 7 le mardi, 7 le mercredi. Une, Une idée de recette, recette ben j'ai euh... un dalle aux épinards, par exemple. J'ai un moulinet de champignons, riz au poulet. Un dalle ouais, c'est original Là, ouais. bon, bah, On va aller au frigo expédition, je vais te montrer. il wow, y en a des plats ouais, ouais, on est à 4500 repas par jour. Trop oh, chou ouais. de petits pois, porc, pointe de citron. Mmh, tout un programme Très bon Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton boulot Bah, Ce que j'aime le plus, c'est qu'on travaille pour des... des petits bouts déjà. C'est oh, ouais. très diversifié. Nos produits sont 100. bons, sains. Bio, encore une fois, on est les seuls sur le marché à faire ça. Et puis ici, il y a une super ambiance. Ouais, ouais ça ouais. a hein. Et quelle qualité il faut pour travailler comme toi ici, chez Croque -la -Vie Bah, Il faut de la rigueur déjà, ouais. il y a beaucoup de motivation. Où est-ce que tu te vois euh, dans 10 ans euh, Comment tu vois ton évolution bah, J'espère que les petits pots vont s'agrandir. Et euh, si vraiment ça marche très bien, l'idée, c'est qu'on ouvre une autre cuisine Petit pot maintenant. Fromage, notamment l'ail des ours, qui est très très réputé à croque-la-vie. Supermarché bio. Lance, bien sûr, je suis l'ançoise, d'ailleurs c'est même inscrit sur mes bottes. Merci Magda Merci Laetitia Merci de m'avoir fait découvrir Bâton euh, Quotidien. Moi, je connais tout pour réaliser maintenant les petits pots et les barquettes pour les tout-petits. C'est ça. Bon, sachez que l'agroalimentaire recrute partout en France. Si vous avez envie de bosser avec des gens sympas comme Magna et son équipe, bah, n'hésitez pas et postulez. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Salut <rire>